Mesdames, Messieurs, Frem Aksemio. Chaque année, nous avons rendez-vous avec l'Histoire, le 18 novembre. C'est plus qu'un devoir de mémoire, lequel peut nous aider à mieux comprendre le présent, mais aussi et surtout à mieux préparer l'avenir. En ce 218e anniversaire de la bataille de Vertières il est venu le temps pour nous autres haïtiens haïtiennes, de refaire l'histoire sous une autre forme. La bataille de Béthière du 18 novembre 1803 est l'aboutissement de la volonté d'être libre. La victoire des troupes indigènes sur l'armée napoléonienne a ouvert la voie à l'indépendance et à la souveraineté nationale. En dépit des antagonismes qui les opposaient les uns aux autres, esclaves et affranchis, noirs et mulâtres, ont eu l'intelligence d'opter pour l'union et le tête-ensemble. Le général de l'armée française Rochambeau a dû pour la première fois de sa carrière militaire Faire face à des soldats et des généraux épris de liberté. Des combattants qui croyaient que l'arme la plus puissante n'était même pas la baïonnette à la pointe du fusil, mais de préférence une prise de conscience collective qui conduisit au triomphe de cette journée historique à travers le cri de guerre, grenadier à l'assaut, ça qui mourit, zafé ailleurs. Maintenant, la transcendance de 1803 devrait aujourd'hui être le maître mot qui guide nos actions. Nous ne pourrons jamais affronter les défis de l'heure en grain 5. Depuis quelque temps, j'ai fait du dialogue avec des organisations sociales et politiques mon cheval de bataille. Cela m'a permis d'aboutir à un large consensus, à un accord politique pour une gouvernance efficace et apaisée, dont les retombées seront profitables pour toutes les filles ainsi que tous les fils de la nation. Je persisterai dans cette démarche avec détermination et opiniâtreté, car je reste convaincu que cette voie qui privilégie, qui privilégie le dialogue et le consensus nous conduira à bon port. Nous avons l'obligation de rééditer 1803 à cause des urgences et des problèmes auxquels fait face notre nation. Nous devons mener un combat sans merci pour parvenir à aplanir les sentiers et faire taire nos divergences en vue de continuer sur la voie de la démocratie. Pour y parvenir, nous devons transcender nos querelles, consentir des sacrifices énormes, aller au-delà de nous-mêmes et emprunter la voie du consensus. L'un des événements importants que nous devons comprendre aujourd'hui, c'est que les officiers, François Capois, Jean-Jacques Dessalines, Henri Christophe, entre autres, savaient que le chemin de la liberté était irréversible. Regarder en arrière serait la catastrophe. Ils ne pouvaient pas regarder en arrière, grand était le défi. Mes chers compatriotes, 1803 est un exemple extraordinaire d'unité nationale et de dépassement de soi. Dans l'un de mes derniers messages, j'avais souligné l'esprit de grandeur des généraux noirs et mulâtres à l'Arcaïa. Ils se sont unis pour nous donner un symbole impérissable, le drapeau national. Le 18 novembre 1803, ces mêmes généraux, ont assuré la défense du territoire. Christophe, Capois, Gabard, Pétion et tous les autres ont tous travaillé à leur manière pour préparer et rendre possible ce qui devait être la fête le 1er janvier 1804. En dépit de nos nombreuses contraintes, nos agents des forces de l'ordre, en l'occurrence les forces armées d'Haïti et la police nationale, ont démontré qu'ils étaient capables de remplir leur mission. En pile monde t'a plaidé, dit la mea à la police, papa ka si y'a cajou insécurité que papa j'ai yo ou fait job là bien. Même les gens qui ont demandé ou se militer l'autre pays qui vous débarqué ou vinn mettre l'eau la kain mwen toujours pensé ça pas vrai moi toujours cru si nous baïe force publique nous moins rien si nous baïe matériel si nous baïe encadrement à bon entraînement yo ka gérer problème insécurité quelques malveillant à entretenir de en dans pays si nous à marquer quelques points jodi a sous bandi à gangyo c'est grâce à détermination, grâce à la courage, les jeunes garçons à jeunes femmes qui sont dans la police et dans la meilleure. Hier, l'ennemi nous c'est des colons de esclavagistes. Dans tête ensemble, nous avons été Jodia, l'ennemi peuple c'est parti pas messieurs qui sont dans L'ennemi Jodhia, les Haïtiens, les c'est qui mettent des armes dans la main. C'est les gens qui fournissent des munitions. C'est les qui font gros l'argent dans le trafic illégal des armes et munitions. C'est les qui servent à la gang pour faire pression politique. C'est les qui croient ces c'est gang qui vous permet de gagner élection. C'est l'ennemi pour nous combattre, est les Jodhia, avec même détermination. Avec même courage, l'armée indigène. En 1803, avec moins de moyens, nous avons remporté une victoire improbable. En 2021, nous pouvons le refaire et remporter une victoire certaine. Nous savons tous que le salut de notre patrie commune. Et le retour à la démocratie fonctionnelle passe nécessairement par le rétablissement et par le maintien de l'ordre public, le respect de la règle de droit, par le renforcement de l'unité nationale, par la restauration de l'autorité de l'État. Au nom de la nation et du peuple tout entier, je veux dire merci à nos valeureux policiers et militaires. Leur abnégation et leur ardeur à l'ouvrage nous permettent de croire que nous avançons dans la bonne direction et que nous, que nous allons remporter d'autres victoires. Il y a 218 ans, nos ancêtres nous ont donné une formidable leçon de liberté. Ils ont concentré leur énergie sous le haut commandement unifié de Dessaline, stratège inspiré, secondé par le général mort tacticien innotable, pour rompre la chaîne de l'esclavagisme colonial. Chers concitoyennes, chers concitoyens, frères à ce mieux. Ces bon gens sans héros vertiers qui ont coulé dans nos veines. Nous nou sommes descendants yon race de monde, femme qui connaît en pile mauvais la vie. Ils ont à créer une vie mieux, liberté avec droit grandette majeur pour pays noirs et en même temps bailler l'humanité. Yon exemple. Nous devons montrer nous-mêmes tout. Nous gagnons la même qualité, dignité et courage qu'aucune chaîne de et Nous affronté affronter la mort pour nous gagner nous Yon pays libre, Qui libre nous devons nous devons nous qui la bataille de Vertière devrait avoir un sens si l'on discute ensemble des difficultés qui se dressent devant nous, comme les nouveaux défis, les nouveaux remparts que nous devons renverser. Il y a lieu aujourd'hui, chacun de son côté, d'avoir une réflexion profonde. Sur l'existence et la, la mission de cette nation qui a mené l'une des plus grandes batailles et qui a fait de nous les pionniers dans le respect des droits de l'homme et du citoyen. J'invite mes sœurs et frères à s'unir afin de construire un pays digne du rêve de nos ancêtres. Je veux insister aujourd'hui sur la nécessité d'entretenir un climat politique stable dans la perspective des prochaines élections en vue de conduire notre pays sur le chemin du développement durable. Aussi, je demande à tous mes compatriotes de placer les intérêts supérieurs de la nation au-dessus de toute querelle de chapelle autour d'un même objectif qui dépasse les intérêts de chacun. Haïtienne, haïtien, unissons-nous. Ce n'est pas un vain mot. Donnons un sens à vertière. Haïti a été cette lumière qui éclairait le monde pour montrer le chemin de la liberté. Nos ancêtres ont réalisé Vertière dans le Tête Ensemble. Vertière n'aurait jamais été possible si les notions de fraternité et d'unité n'avaient pas impréhé l'esprit des précurseurs de l'indépendance. Nous avons l'obligation, devant l'histoire, de bâtir la nouvelle Haïti dont nous rêvons tous, une Haïti unie, une Haïti prospère. Une Haïti réconciliée avec elle-même, une Haïti de consensus et de compromis. Rendrons un chaleureux hommage à tous les soldats de l'armée indigène. Ils nous ont laissé de belles, belles pages d'histoire avec leurs armes, avec leurs sueurs, avec leur sang et avec leurs bravoure. Rendons un hommage particulier à leur chef, le général Jean-Jacques Dessalines, le grand stratège militaire et notre illustre libérateur. Cette victoire du 18 novembre 1803 était le triomphe de la volonté, le triomphe du courage, le triomphe de la raison et surtout le triomphe de l'union. Cette victoire du 18 novembre 1803 était l'entrée triomphale du général Jean-Jacques Dessalines dans la légende de l'histoire militaire du monde moderne pour avoir forcé le destin de son peuple en le rendant libre et souverain grâce à son intelligence et à la fureur des canons et des fusils. Cette victoire du 18 novembre était celle de la dignité humaine sur la barbarie esclavagiste. C'était la victoire du triomphe des droits de l'homme. Mes chers compatriotes, pour nourrir valablement la mémoire des héros de Vertières, après deux siècles perdus, il nous faut nous mettre debout. Debout pour nous dire non sanguiné que mon monde besoin fait payer. Non à kidnapping. La police a clamé, décidé, couper à toute force. Non à tout monde qui besoin continuer à un climat instabilité dans pays. Je demande à tous les compatriotes de rester debout. Pour petite nous l'école. Debout pour débloquer. Debout. Pour l'armée avec la police, mais mais, men, à continuer à mauvais mauvaises. Debout pour Haïti lever, camper. Haïti biter, mais n'a pas le même pour le recamper. Grenadier à l'assaut. On nous lançant assaut contre l'insécurité, contre brangou, contre goût, contre la division, contre diffamation, contre la mauvaise accusation, contre méchanceté, contre inflation, contre grand goût, contre chômage, contre toute qualité complot l'ennemi Haïti a manigancé. La bataille de Vertières est un bel exemple de solidarité et d'union nationale. Elle ne saurait représenter pour nous tous, Haïtiennes et Haïtiens, une simple histoire que l'on raconte en salle de classe. La bataille de Vertier doit être plutôt une lumière qui éclaire nos chemins, un exemple sur lequel nous devons modeler notre vie quotidienne, une source d'inspiration constante dans nos projets d'avenir pour notre pays. La société libre, égalitaire, fraternelle et prospère, à laquelle aspirent tous les Haïtiennes et tous les Haïtiens vivant en Haïti à l'étranger, réclame une nouvelle épopée à la dimension de celle de Vertière. Chacun de nous doit en constituer le fer de lance. Portons la bataille de Vertière dans nos cœurs. Affichons-la dans toutes nos actions et nos prises de décision. Réalisons chaque jour une nouvelle bataille de Vertière pour rendre notre peuple plus uni, plus heureux. Plus heureux et plus solidaire. Frem, Axem, il cite « tant l'autre bord l'eau. » Nous avons fait l'histoire en devenant la première république noire et indépendante du monde. En réalisant l'abolition de l'esclavage, nous avons étonné la terre entière. Nos ancêtres ont fait vertière il incombe à notre génération la noble tâche de construire l'Haïti de demain. Nous devons être pénétrés de cet esprit de dépassement qui émane de la bataille de Vertières. Le destin fait que nous sommes à la fois les témoins de l'effondrement de nos institutions et artisans de leur reconstruction. Puissions-nous à l'instar de nos ancêtres, répondent à ce pressant appel à ce nouveau rendez-vous avec l'histoire.